Souveraineté chez nous, charité au Sud. Voilà en résumé la stratégie européenne sur le sujet alimentaire. La souveraineté, c'est la base d'une société résiliente. L'autonomie alimentaire, c'est le standard minimum auquel tous les pays du globe devraient avoir droit. De même, éradiquer la faim dans le monde d'ici 2030 comme le porte l'ONU n'est pas une option, mais une obligation. Mais ces objectifs resteront inatteignables tant que l'Union européenne continuera à défaire d'une main ce qu'elle prétend construire de l'autre. Officiellement, l'Union œuvre pour le bien de l'humanité, mais concrètement, elle incite ses agriculteurs à exporter massivement à coup de subvention, notamment au Sud. Une stratégie qui contribue à éradiquer le tissu agricole nourricier local et qui organise la dépendance à notre charité bien mise en scène. J'aimerais savoir, Monsieur le Commissaire, euh, comment la Commission compte réorienter sa politique commerciale pour soutenir la transition mondiale vers des systèmes agroalimentaires durables, conformément à la stratégie Farm to Fork.